Les chaussures de salon Roxy sont... Mais comment j'ai le oui. Mais Mes chaussures sont... Mes chaussures sont OP Mes chaussures sont trop OP Eh je vous conseille de trouver les chaussures Parce bah, qu'elles sont OP.